Euh, en fait, euh, je sais pas trop par où commencer. Euh, je voudrais d'abord vous remercier et remercier le Seigneur pour vos prières parce que j'étais vraiment pas bien. Le pollen me dérangeait vraiment. J'étais devenue trop faible et la nuit, quand il fallait dormir, je n'arrivais pas pas dormir parce que j'arrivais pas à respirer. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce. Maintenant, je me sens vraiment. Comme si euh, j'étais toute nouvelle, je peux dormir tranquillement. Amen. Et euh, la deuxième chose, c'est que ça fait... Donc depuis que j'avais déposé la prière, euh, la requête, pardon, je, je me sentais toujours mal le mardi, le jeudi aussi. Et euh, la soeur Déborah m'avait dit, mais va dans la salle pour qu'on prie pour toi. J'ai dit non, je ne vais pas aller dans la salle, on a prié pour moi. Pourquoi je dois encore retourner pour qu'on prie pour moi et je disais dans mon cœur, « Seigneur, je voudrais aussi expérimenter cette foi où je suis guérie, j'accepte que je suis guérie, je suis guérie. Je n'ai pas envie de tout le temps retourner pour comprendre pour, pour moi alors que je crois qu a guéri, euh, que tu m'as guérie. » Du coup, c'est passé. Et toute la semaine, je prie, je dit Seigneur, c'est quelle foi que je dois avoir alors pour être guérie. Je voudrais expérimenter vraiment cette foi-là dont tu parles dans ta parole. » Et on est arrivé à samedi, ça me, ça me tournait toujours dans le cœur et samedi, comme si ce n'était pas assez, maman elle m'a achevé. Oui, toi tu n'as pas la foi, on prie pour toi, tu n'as pas la foi, faut pas me dire que tu as la foi, tu n'as pas la foi. Alors ça m'a fait mal quand je lui ai rien dit par rapport à ce que, au fait que je priais pour ça depuis toute la semaine. Et je suis montée dans ma chambre, je me suis agenouillée, j'ai dit Seigneur. Même maman, elle dit que je n'ai pas la foi. C'est la deuxième personne après toi qui me connaît le mieux. Si elle a dit que je n'ai pas la foi, c'est que je n'ai vraiment pas la foi. Je ne sais pas quest ce que je dois faire, c'est quelle foi que je dois avoir. J'ai fini de prier, je me suis endormie. J'ai aussi j'ai dit, Seigneur, que dimanche, ce dimanche soit vraiment un jour particulier. Que tu puisses vraiment descendre, que tu puisses continuer à nous parler davantage comme tu le fais. Et que ce soit un jour spécial, qu'on ne puisse pas retourner comme on est venu. Quand on est venu, on a chanté, pendant qu'on chantait à la Courage j'étais j'ai dit « Seigneur, donne-moi la foi, s'il te plaît ». J'aimerais avoir vraiment cette foi-là, même si là je suis guérie, mais j'aimerais expérimenter cette foi. C'est quelle foi dont tu parles Quand on a prié euh, après le psaume, j'ai encore prié, j'ai dit « Seigneur, je veux vraiment avoir cette foi. Et je, je voudrais qu'aujourd'hui, tu puisses nous toucher chacun individuellement, qu'on puisse vraiment repartir comme des hommes nouveaux, des, des hommes changés ». Alors qu'on a dit « Amen », la prédication a commencé, on a lu dans Ésaü, Et puis le, le frère Ménard a commencé à parler de la foi. Alors moi j'ai dit « je ne sais pas ce qu'il parlait par rapport à Ésaü. Et puis il restait sur la foi. Après il dit « Mais je ne sais pas pourquoi je reste sur la foi. » Et moi dans mon cœur j'étais là « Merci Seigneur, c'est pour moi, il faut continuer mon frère. » Et il a continué sur la foi, la foi. Après il a dit « Quelque chose qui m'a vraiment touchée, il a dit Ce n'est pas une autre foi, c'est la même foi que les apôtres avaient, et c'est ça la fond de juste croire. Et là, j'ai dit Merci Seigneur, je pense que j'ai compris, maintenant je l'accepte. Et du coup, quand on a, on a commencé à, à, à chanter, à prier après, j'ai prié, quand on a fini de, de, de la prédication, j'ai prié après, je me suis arrêtée, j'étais là, j'ai dit Amen. Et en une fois, on dirait qu'il y a je ne sais pas, quelqu'un est venu et m'a touché le cœur, mais c'est comme si on était en train de, de le toucher vraiment et j'étais en train de pleurer. J'étais vraiment brisant moi-même, je remerciais le Seigneur parce que quand je pleurais, il me faisait voir, il dit, tu as prié pour la foi toute la semaine, je t'ai parlé. Tu as demandé à ce que je puisse vous toucher individuellement, voici, je suis là. Et je me sentais, j'avais mal, je disais, Seigneur, pardonne mon incrédulité parce que je ne me suis même pas rendu compte et je le remercie pour ça. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you